Et eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16 J'espère que vous allez tous très bien, les amis. Écoutez, pour ma part, ça va super bien, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 33 e épisode de Far Cry 4. On est de retour à la propriété des Gale, on est de retour à la maison. On est de retour finalement du côté nord de la map Évidemment nous sommes de retour ici pour aujourd'hui Faire la mission Yogi et Regi Peut-être la dernière mission avec Yogi et Regi Peut-être une avant-dernière ou peut-être qu'il en reste trois. Qui sait un petit peu comme parce que vous avec Longinus On a fini les quêtes de Longinus euh, On a fini finalement les quêtes du Sentier d'Or Il n'y a plus qu'à aller voir Amita Et à mon avis on terminera le jeu Donc attention tout de même Je rappelle qu'avant de vouloir terminer le jeu En tout cas avant d'aller voir Amita Moi ce que je suggère c'est de Terminer euh, Yogi Reggi De faire les tankas de Shangri-La Un ici et un ici évidemment pouvoir faire les deux derniers clochers Qui restent et puis les trois avant-postes qui restent Les amis on est vraiment à la fin du jeu en fait hein. Mais si ça se trouve pas du tout parce que Croyez moi ou non mais nous sommes à 50% De la progression du jeu 50% seulement alors je pense que N'est pas compté enfin je pense qu'est compté justement Tout ce qui est mission secondaire ici vous voyez Tous ces trucs là que je vous sélectionne depuis tout à l'heure Je pense que ça fait partie des pourcentages donc on peut terminer le jeu à 50% je pense, euh, ce qui est un petit peu rigolo parce que ça veut dire qu'il y a 50% du jeu qui est principal et ça, ça représente 50% du reste du jeu. Je, oh, je dis ça au hasard hein, les chiffres hein, mais c'est à peu près l'idée. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, très important, vous êtes toujours aussi nombreux et fidèles à suivre la série, je vous en remercie énormément. Là, J'ai vu vraiment euh, pas mal de vos retours sur pas mal des premiers épisodes, euh, bah, les 20 premiers épisodes donc merci infiniment. Donc surtout lâchez le like, tous ceux qui n'ont pas encore lâché le petit like n'hésitez pas à le faire dès maintenant. On va du coup aller voir Yogi et Reggie. Euh, J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont pas m'envoyer en enfer. Et puis voilà, normalement c'est un petit peu des missions de chill. Donc on va voir comment ça va se passer. Let's go. Ah <rire> Allez, respire. Écarte-toi, Je sais ce que je fais. Wow. Ça a marché Je viens de te ranimer, à ton avis. Oh. Ok, alors... À ton tour d'essayer. Euh, moi Non, non, non, non. non. C'est le tour d'Edgy. Mais oui, à lui T'inquiète pas, Edge. On le sent bien, ce film. C'est du H des Abysses. C'est tellement plus beau quand t'en est au fond. Je crois que je vais le regretter, je me trompe. Tu vas pas encore un piqué cette fois. Ah, c'est vrai, faut pas que j'oublie. T'inquiète pas, on est secouriste. Ouais, j'étais oh, à la croix, C'est un enfer, mais c'est un enfer ce bordel. <rire> J'en peux plus de ces deux-là. J'espère vraiment que c'est la dernière mission qu'on a avec eux. En tout cas les amis, on est parti pour.. On est parti pour l'enfer, tout simplement. Où c'est qu'on est encore là Oh là là. Comme si ça suffisait pas la dernière fois. Bon très bien. On va devoir récupérer nos affaires comme d'habitude. Ok, bon on est dans une grotte, visiblement, avec une sorte de. De point d'eau à côté. Probablement des requins. Ah non, pas du tout. <rire> Alors, H des Abysses. <rire> Excusez-moi, ça m'a fait rire. AJ, Reggie en a déjà pris un peu trop. Là, tout de suite, il est roulé en boule par terre et il bafoue des trucs chelous sur un manchot qui joue du trombone et une histoire de vache. Bon, ça me paraît cohérent. Tout ce que je peux te dire, c'est pas de chance, mon pote. Tu vas bien t'envoyer en l'air. On t'attendra avec tes flingues et tout le reste, comme d'hab. Ça marche, Yogi. Moi, voilà, je veux bien m'envoyer en l'air, mais uniquement avec Amita. Et... C'est là qu'il faut aller Attends, mais c'est vraiment là qu'il faut aller, attendez. <rire> Ah, ouais, c'est vraiment là qu'il faut aller. <rire> Allez, let's go. Ah, je suis juste un génie en fait. Je suis juste un génie. Allez, suivons les lumières, suivons les cloches. Oh, il y a des voitures dans l'eau, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Des poissons qui ont l'air d'être morts. Ça ne bougent pas. Voilà, un petit euh, Maya. Non, je sais pas comment on appelle ça. J'allais dire un trophée. Les. Euh, bref, les, les statues. Voilà. Oh là, j'en perds mon latin. J'en perds mon vocabulaire tellement je suis euh, sous. Enfin, non, je suis pas sous là. Je suis carrément. Euh... Oh merde. Ça va Monsieur Qu'est-ce que vous faites dans mes rêves Je ne sais pas euh, On peut récupérer une arme Des munitions... Très bien Très bien, bah écoutez ça va partir en cacahuète comme d'habitude Alors un truc qui me plaît pas avec ces missions là c'est que je vous assure que j'ai toujours des problèmes de copyright Spécifiquement sur ces missions là C'est absolument terrible Donc voilà encore une fois si durant cet épisode vous entendez ma voix de manière bizarre C'est tout simplement parce que j'ai dû supprimer la musique en fond Je préfère le rappeler encore une fois Ce n'est pas un bug de micro Je sais que c'est pas agréable, ça dure une deux minutes mais c'est ça, ou alors ma chaîne est supprimée, donc euh, on va éviter. Allez, euh, le jet ski, ok, superbe. Oh, c'est beau. Nu et hurlant. <rire> Il vous manque des choses, let's go, j'adore. J'aime ce qui se passe. Bon, si jamais vous entendez pas la musique en fond euh, à cause des copyrights, sachez que c'est une musique qui ressemble un peu à Mario. <rire> What <rire> Ok. On dirait un peu du Mario euh, Mario Kart euh, Justement dans les pays euh, très loin, okay. Dans les pays euh, Comment on dit waouh wow. Oriental Voilà oh, oh, oh. <rire> ça, pète. Ça, pète. ça pète Ça pète Ça pète Pète sa mère Pète ma bière ma l hu -l hu. Oui mort Si blessé Ok C'est catastrophique absolument C'est absolument catastrophique Oh ils m'ont même pas vu les méchants incroyables Hop oh, les Oh là là Oh mon dieu Ah il y avait une rampe là j'aurais pu prendre la rampe Dommage Oh waouh Oh je veux passer au milieu Let's go Oh non Oh non Oh non Oh non attendez Oh non attendez Attendez, attendez. Qui suis J'ai que vais -je faire de ma vie Qu'est-ce que c'est que ce bordel Pourquoi c'est écrit ça en haut à gauche les gars C'est flippant Adieu Quoi euh, C'est déjà terminé genre Ah ouais non là par contre euh, Je pense que vous allez penser la même chose que moi euh, Nouvelle quête Yogi et Regi Ouais on va enchaîner, enchaîner. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez Mais on dirait que c'est bâclé un peu non <rire> Tu sais Non mais ils ont voulu raccourcir le truc je pense je croyais que notre arrangement était clair Vous deviez mettre la main sur toutes les reliques ayant un lien avec Kalinag En route pour le temple de Jalandu Mais ce n'est pas ce que vous avez fait Comment je le sais Parce que je trouve encore des reliques de et à Jalandu J'en conclus donc que vous ne m'avez pas bien comprise C'est pourquoi j'ai enlevé votre femme Elle me servira de traductrice pour éviter un autre malentendu J'espère que cette fois j'ai été bien clair Bon Yuma elle est morte Chez C'est bien fait pour elle Nous, nous l'avons tuée. je le rappelle hein. C'est ma petite fierté Où sont les coffres à récupérer là En haut oh là des coffres à récupérer, je suis pas débile Je ne sais pas, hop je récupère Une petite feuille bleue, et bah écoutez euh, ni plus ni moins bah on va se retéper, on va pas se prendre la tête Ah oui, bah oui j'ai pas le choix de me retéper parce que là Pour passer du sud au nord c'est quand même une galère Il faut quand même noter les amis Hop, il faut quand même noter les amis que y a qu'un pont qui relie le nord et le sud Comme vous savez, et donc en fait C'est derrière cette grosse colline Mais alors, pas celle que vous voyez là hein Derrière tout ce Mont Blanc là vous voyez c'est derrière que ça se passe l'autre partie là ici On ne peut pas on peut pas traverser comme ça c'est le pont du roi qui nous permet de, de passer Donc c'est assez amusant Bref on va enchaîner on va aller voir Yogi et Reggie à nouveau euh, Je suis pas sûr que c'est bon d'enchaîner les very bad trips comme ça l'un après l'autre Bon on va dire qu'il y a quand même pas mal de temps qui s'est écoulé entre les deux Bref les amis let's go ça va chier des bulles comme d'habitude Ah ça aurait dû marcher pas bah ça a pas marché euh, Bon, t'es peut-être pas tombé d'assez haut. Il nous faudrait peut-être une table plus haute. Oh C'est bon, il va s'en remettre Hein Oh, ça ira, juste un petit accident. La ferme, fou ah, Fais pas la gueule. Tiens, un petit remontant. <rire> Tiens, prends une taf. Celui-là, on l'appelle au fond du placard. Hein Et tout frais. Il sort à peine de la cuisine. Encore une dose me piquer dans le bras cette fois ah désolé mais tu vas l'avoir encore dans le cul dans quoi là oh. Oh. Euh. je ne le pas personne et tu l'ai fait tomber bah écoutez j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait d'avoir un truc dans le cul donc bon waouh <rire> <rire> <rire> <rire> ouais Oh my god! Oh my god! <rire> ah! Oh! Oh, je me suis chié dessus! Oh putain! Oh, oh, oh non! Ah, c'est bon! Oh putain, comment je me suis chié dessus? Vous avez pas idée? Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez oh, je sais pas si vous avez eu peur aussi! Ouah, wow, des trucs qui volent! Incroyable! Incroyable! Eh, je sais pas si vous avez eu peur aussi! Mais là! Déjà alors Pour ceux qui me connaissent J'ai la phobie des poissons J'ai la phobie des poissons C'est pas des blagues Alors se faire comme ça euh... Oh mon dieu Ah je me suis fait sucer hein. Mais avec les dents hein. Et c'est pas agréable Allez Qu'est-ce qu'il nous veut Yogi là encore Quel bordel Quel bordel Hop une arme Important À mon avis Yogi va se transformer en méchant Comme d'habitude Enfin sauf la dernière fois du coup là bizarre la dernière mission quand même Attends hop. Très bonne musique, copyright Bah alors D'accord Ah voilà Bah là il y a des méchants du coup Très bien, bah écoutez on va y aller sans se casser la, la binette Voilà Excusez moi il faut que je parle un maximum pour éviter les problèmes hein. Comme vous savez Je vais pas me répéter mais je préfère quand même vous le pré préciser Est-ce que vous pensez que je peux faire un petit enchaînement rigolo là Non d'accord Allez, ça dégage. race toi. Salut les... <rire> Oh Oh non. Oh non. Je suis enfermé. Ah non, c'est pas grave. <rire> ah. Oh non Mais je suis où Oh bah, je suis tout en haut des trucs qu'on a vu qu Non mais les gars. <rire> oh le délire Oh le délire Very bad trip. Oh Je sais toujours pas voler, si jamais, hein Oh purée Oh purée de pommes de terre J'adore, j'adore ce qui se passe. Ça j'adore. Ok. Non mais hé. Eh. <rire> Pente de fumier <rire> Ah je suis mort Ah je suis mort ah Oui bah oui, non, je rigole, c'est bon. Arrête Arrête Arrête, je rigole pas. Je peux te dépecer Non, d'accord. Euh... Hop Ah, c'est gênant. Hop <rire> Oh, hélicoptère Allez, ah, let's go ah, J'adore J'adore Allez, chez Centra, corps. Allez, ah, let's go Let's fucking go On est dans le nether ou quoi Et on se croirait dans le nether, carrément. Waouh Ah ouais, non mais là, on va se prendre un impact dans la gueule. On est dans l'espace, on va se prendre des astéroïdes ou quoi Incroyable Ah Arrête, c'est déjà, déjà pas facile à piloter. Ah ouais Attendez c'est vraiment une tannée à piloter Non mais regardez les Oh mon dieu Allez va tout droit frère <rire> Oh je suis mort de rire Eh hey, ça ça me tue de rire premier degré Mais bon c'est pas bien hein. <rire> J'adore les hallucinations Enfin pas dans la vraie vie vraiment Mais euh... tu m'as compris quoi Allez go Oh mon dieu Oh mon dieu je pas exprès, hein, vraiment euh, c'est pas facile. Hein. Oh l'enfer. Par contre je sais pas si j'ai un wing suite euh, dans ce genre de moment donc j'ai préféré faire gaffe. Ok. On va atterrir en mode médicoptère, ceux qui ont la ref. Hop là. Et voilà. Un peck. Un peck. Euh, un petit trésor. Très bien. En plus là on peut récupérer des trucs. C'est par ici. Les bras. Ouais, t'es le meilleur cobaye qu'on ait jamais eu Et celui qui a survécu plus longtemps. Ah, de loin. Ah. Et en reconnaissance de tes immenses services, nous t'avons préparé une récompense spéciale. Ah. Ah. Pour ta bravoure face à des événements imprévisibles, dus à des drogues récréatives, et avoir bravé l'environnement et les mammifères au péril de ta vie Nous te remettons solennellement. tu Kukira... Euh... C'est pas vraiment de l'or, désolé. C'est le plus grand honneur que nous pouvons t'accorder. Euh... Ok, merci, c'est gentil. Il est absolument ravi Ben c'est normal, hein, c'est une chouette pipe. Ce fut un plaisir d'expérimenter sur toi. Très bien, ça suffit, je crois qu'on a du boulot, un boulot très important. Un petit Ouais. Bonjour. Oh my god Ça veut dire qu'on a vraiment terminé aussi là. C'est la fin de Yogi et Rigi. De même que pour Longinus. Incroyable, c'est terminé. Volé ou mourir bon, Moi je vais plutôt intituler cet épisode euh, Dernier Bad Trip hein, à mon avis. Hein. Incroyable Eh bah ben, je... on se sera bien régalé quand même. En vrai, on se serait bien éclaté. Hein. Cette dernière mission, c'est celle qui m'a fait. Franchement, je suis parti en fou rire en vrai. C'est la mission qui m'a fait le plus rire. Autant les autres, bon, euh, voilà. Mais c'est une mission qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait rire pour le coup. Euh, on s'est bien amusé. Donc euh, voilà, on a débloqué en plus refuge de Sonakappa. Voilà, il y a encore des lieux inconnus. Bah, vous savez quoi. Alors, à mon avis, très honnêtement, en fait, c'est pas la fin du jeu. Je pense que Amita, elle va nous envoyer par exemple là, puis là, avant de terminer là, je pense. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en vrai de vrai, vous inquiétez pas. Je pense pas que ce soit fini d'aussitôt. Mais on va quand même suivre le conseil d'Amita à savoir faire ce qu'on a à faire Avant d'aller la voir Parce qu'à mon avis tout va quand même s'enchaîner très vite par derrière Et moi quand ça s'enchaîne par derrière Vous savez que ça m'excite Donc évidemment <rire> évidemment voilà. Bah, vous savez quoi on va faire le temps de Shangri-La Après euh... Après s'être amusé on va rager Parce que bon vous savez que J'ai pas passé le meilleur des moments à Shangri-La la dernière fois hein Mais au moins ce sera fait celui-là Allez let's go Et puis comme ça on reste dans l'ambiance un peu euh, bizarre la Drogue euh, Tout ça quoi Un plaisir en tout cas Un plaisir en tout cas On profite encore de, de la beauté du jeu euh, On fera des missions secondaires encore dans le prochain épisode Les avant-postes Et les euh, Tours radio Et puis on va pas faire des, des missions secondaires Juste pour faire des missions secondaires On va en faire quelques unes et après On pourra euh, aller voir Amita Voilà plutôt pas mal et du coup on découvre parce qu'on n'est pas encore allé là wesh fais moi la paix et là on découvre un petit cours d'eau assez sympa yes <rire> voilà excusez moi je voulais couper mon micro j'ai pas réussi euh il est où le tanka ah il va être caché dans une grotte à mon avis mmh. voilà voilà bon ben ça c'est fait <rire> What? Mais, non, mais frère, et. Oh putain! Il me fait spawn juste. Non, mais frère, il me fait spawn juste à côté du goulag. Bon, on va faire le clocher, j'ai compris. What? On voit rien du tout. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce qui se passe. Allez, on va faire le clocher. On va même finir sur le toit du clocher directement, peut-être. Ou pas. Ok. Est-ce qu'on voit le goulag de là? Attendez il est où le goulag Il est là Ah oui il y a le goulag là-bas Incroyable Incroyable Bref allez occupons-nous de Mais attendez c'est de la triche si j'arrive tout en haut On essaye Attendez c'est incroyable ce qui se passe C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Alors j'ai vu un ennemi juste en bas Mais c'est pas grave c'est incroyable Oh putain des hélicoptères maintenant La foc What Euh mon ref Tu cherches les problèmes toi Est-ce que tu chercherais pas les problèmes Allez salut Oh il est en l'heure Oh, j'ai tué des civils. Oh non. Oh, je me suis mis dans une panade. Bon, allez, eh. Hey. sais mes couilles, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, hop. Il s'est craché tout seul. Il s'est craché tout seul. Oh, purée, je suis mort. Non, par contre, je vais changer le, le lance-roquette. Parce que ça marche pas des masses. Et en plus, j'ai tué des innocents. Aucun rapport, donc euh, voilà quoi. Grotte de Sky. Sk Sky Sky. Sky Sky. Village de Machali. Oh, ma. Putain il s'est pris une machalie dans la figure lui Et puis euh, source de garma Si jamais on a une petite soif Et eh bien nous pourrons boire là-haut Voilà bon euh, Ceci étant dit ceci étant fait gratuit au comptoir Rien à péter j'ai tout ce qu'il me faut euh, Il y a des affiches de propagande que je peux enlever Alors attendez on va hop là, descendre tranquillement sans pression euh... Voilà par ici On va faire en sens inverse hein, quand même hein, Histoire de dire qu'on l'a fait Alors j'aime bien ils sont tous morts alors que je les ai pas tués c'est excellent ça c'est bien fait, en fait il suffit de euh, d'arriver par en haut Et puis de redescendre Et puis ça, ça se passe bien quoi. Ah c'est chouette euh, Bon mais ben, voilà Où sont les affiches, je ne sais pas Où sont les trésors, je ne sais pas non plus Bon ben ma foi Descendons, voilà Là, il y a des petites munitions qu'on peut récupérer Ça fait toujours plaisir Ah bah ben, voilà, et magnifique, même pas besoin d'aller au comptoir Regardez, hop Là, j'échange, je reprends mon RPG Parfait euh, avec ça on ira quand même bien plus loin Ok on a une affiche ici Magnifique Et puis on devrait en avoir une affiche Juste en dessous là regardez hop Aïe J'ai eu bobo Voilà allez hop ça dégage Bon du coup euh, évidemment on va pas faire la forteresse de Pagan On va faire du coup le Le tanka de euh, Shangri-La euh... C'est tentant de faire le C'est tentant de faire ce pylône Mais on, on fera ce clocher En même temps qu'on fera les avant-postes qui ont trois alarmes chacune. Donc là, on va vraiment faire le tanka et dans le prochain épisode, on va s'occuper de ça. En vrai, ça, ça va tellement vite. Oh, je, je m'en rends tellement pas compte, ça va tellement vite. Tu sais, je me dis que ça prend du temps de faire ci, ça, que ça va, ça va rallonger du temps ici et ça. Mais que Néni, que Néni. En fait, on a déjà fini quoi, globalement ce que, tout ce que j'imaginais faire. Parce que là, il restera vraiment deux avant-postes, un clocher, un Shangri-La. <rire> et puis après bah, on ira voir Amita Donc en vrai de vrai euh... Sartek le dégrade et Mohamed hein. Allez euh, parce qu'on suit la route vraiment pff, oh, La flemme un peu non Ah J'avais pas vu ça comme ça Bon bah adieu Ah c'est gênant Ah je suis pas mort Ah c'est pas mal ça Ah par contre le véhicule il va péter Ah oui Bon allez on va y aller comme ça c'est pas bien grave la one again Wouhou de euh, toute façon en tout cas à mon avis il faut escalader euh, derrière donc euh, un petit peu gênant Mais, euh, mais c'est pas on prend notre temps on est là pour kiffer aussi hein C'est ça ce qui est chouette Oh attendez oh C'est incroyable ça Ça c'est incroyable Alors par contre Attendez je vais foutre un peu mon zbull on est là pour s'amuser aussi hein On est là pour s'amuser ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça euh, hors mission Donc euh, vraiment euh... Qu'est-ce qu'il leur arrive Ah ok il cherche euh... Ah je me dis bien qu'il y a une troisième personne Alors moi j'aimerais bien faire un truc rigolo Mais le sniper il va m'empêcher de le faire Quoique il, il m'a l'air un peu teubé le, le sniper Il m'a l'air un peu teubé le sniper Donc je vais pouvoir faire ce que je voulais faire je pense Donc je vous explique Le plan c'est d'arriver discrètement par derrière Et puis de faire hop Et puis de faire hop Et puis de faire hop et puis là, après, ce que tu fais, c'est que tu descends et tu lâches ton plus beau like, hein, tout simplement. Allez, attendez, un petit point d'interrogation ici. Hein C'est là Euh... Attends, parce que lui, il va me charger, frère. Oh, oh bah, j'ai pas le choix, adieu. Grotte de Dubaki ah bah, d'accord. Il y a une grotte carrément. Ah ben bah, voilà, mais c'est là le ton Shangri-La les gars. Mais je suis un génie, en fait. Je suis un génie. Je fais même pas exprès d'être aussi bon quoi <rire> Alors je sais pas dans quelle sauce on va être mangé euh, Ou je veux dire avec quelle sauce on va se faire manger Surtout ça la vraie question Mais je pense que c'est bien par là qu'il faut aller euh, Pas du tout C'est un cul de sac ou alors Ou alors il y a un accès Il y a un accès alors je vais probablement mourir noyé Mais il faut essayer Non jamais de la vie Remonte Jamais de la vie on va juste mourir comme des débiles Bon bah ben c'est... Je, je pense qu'il doit y avoir une mission euh, De type euh, Drogue qui se termine là peut-être Je ne sais pas Qu'est-ce qu'on a là Je n'en peux plus, je suis resté enfermé dans ce camp de travail trop longtemps Je ne sais plus comment vivre en dehors, mon village, ma famille, mes amis sont tous partis Pitié, banachur, faites que ma vie soit heureuse Je mets fin à celle-ci Ah ma vie prochaine soit heureuse Je mets fin à celle-ci, au souvenir douloureux qui l'accompagne J'espère seulement avoir assez de cailloux dans mes poches pour couler ah, donc il y a un cadavre au fond en fait euh, Peut-être euh, du loot à récupérer Mais on va le laisser reposer en paix hein. on, on, Voilà, on va quand même pas mourir avec lui euh, Voilà, allez, on va chercher euh, Bordel euh, Le euh, tanka De Shangri-La Tanka faire fair. T'as compris, tanka tanka faire Bah oui Qu'est-ce qui se passe Ouais mais en fait, je t'explique, le problème, c'est que... C'est que tu me casses la tête, là, toi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, en plus Bah, viens, mon ref. Bon. Bref. Euh, il a dit que j'étais une merde. Non, mais, euh... Là, là, il rigole pas, là. Il voulait vraiment ma mort. En fait, je pensais pas, moi, que... Je pensais pas, moi, que j'étais vraiment l'ennemi public à ce point-là, en fait. D'accord. Oui, bah, enfin, si, euh... Quand même, enfin. Euh... Eh ben. Bon, bah, ben on y retourne, les amis. Je suis absolument navré. <rire> on profite, on prolonge le plaisir. Oh putain, ta race. Eh, essaye de voler comme moi. Allez, salut. Ah. Tuer et assassiner. Attendez. Il y a un meurtre à faire là. Et ça, j'aime. J'aime faire des meurtres. Alors, attention, ne sortez pas du contexte. Alors. Ok, il est là. Et il y a un masto, mais. Alors, ça, un coup de RPG, il n'y a plus personne, hein, par contre. Hein. Voilà. J'avais dit, hein. Un RPG, c'était fini. Bon, il y a encore d'autres gars qui viennent, apparemment. Qu'est-ce qu'il me veut, lui Trouvez-le, bah, il est là, regardez. Tu vas rien faire du tout Ah il y a encore un masto qui arrive Hop Pas le temps pour vos conneries Voilà, allez, mission terminée Je vais laisser le mastodonte tranquille parce qu'il me fait un peu pitié Allez salut Bon Ah bah là aussi il y a un point d'interrogation, il y a plein de trucs à découvrir sur le chemin J'ai bien fait d'être mort en fait J'ai bien fait d'être venu ici là Hop, qu'avons nous là Oh démerdez vous hein. Vous allez voir encore un truc là. Oh, mais là je vais réussir à mourir. Oh non. Oh non. Adieu. C'est un enfer. Ma vie est un enfer. Allez les amis. Je vous retrouve euh, de nouveau proche de l'objectif à 150 mètres. Euh, je... C'est un truc de zinzin. Comment je suis traqué. Parce que j'ai fait une coupure le temps de... de reprendre mes esprits. Et vous libérer un petit peu de, de ce temps d'attente depuis tout à l'heure. Je peux vous dire que je me fais traquer à chaque euh, moindre déplacement. Et c'est un truc de zinzin. Alors euh, c'est cohérent, hein, je suis quand même l'ennemi public évidemment euh, actuellement euh, De Pagan qui euh, est d'ailleurs Est absolument tout seul hein, Puisqu'on a tué absolument tout le monde euh, Donc euh, forcément euh, les gens veulent absolument ma mort Et euh, c'est absolument terrible Bon Je suis en train d'escalader Qu'est-ce qu'on a là Ruine Danadeki Danadeki Dananeka Dananeki, dananeki, naninaka. J'ai plus l'appétit et je fais caca. C'est toujours la même histoire. L'histoire se répète, bien sûr, Daniel. Euh, N'hésitez pas à mettre pause. Allez! Par où on va? Parce qu'en plus, c'est vers le bas, mais je pense que c'est dans une. Mais oui, mais il n'y a pas de je pense. On le sait. C'est dans une grotte avec une porte. Donc il faut qu'on rentre dans une grotte. Donc d'abord, on monte. De toute façon, hey, j'ai un chemin qui s'offre à moi. Je pense que c'est pas pour rien. Le premier chemin qui m'est venu. On y va et on profite de la vue. Absolument splendide. Ok, là on va pouvoir faire du parcours incroyable. la yeah. one again. Allez. Oh, c'est gênant. Ah, Allez, on balance, on balance, on balance. On essaie d'attraper l'autre. Oui. Oui monsieur du premier coup, bien sûr, c'est faux. Allez hop. Magnifique, incroyable. Et on se lâche. Oh putain, fait chier. Non mais hé. Hey. J'en peux plus de ce jeu de merde Bon je peux, je suis traqué de partout C'est pas une blague et là en plus maintenant il y a des Il euh, y a des gardes ici, ça fait 5 fois Que je suis en train de faire le même chemin, ça commence à me gonfler Il y a des événements qui réapparaissent dans tous les sens Alors c'est super stylé Mais quand même c'est chiant Hop ah Fermez là Bon allez on remonte ici, c'est reparti C'est rebelote hein. Non, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que j'échoue je respawn euh, au pylône radio Donc le pylône radio qui est absolument à l'autre bout là-bas Donc on ne voit même plus de là euh, On va éviter de, de remourir d'ailleurs Qui est actuellement à 500 mètres Bon bref on ne le voit pas À chaque fois je euh, réapparais là-bas Donc euh, allez on essaye de faire se vautrer cette fois-ci On va peut-être un peu plus prendre son temps à la limite Donc là on sait que ça passe Pas de problème Et puis là on ne va pas se détacher Si totalement voilà parfait Allez, euh, Faut faire attention quand même hein. Faut faire attention Bon c'est sûr que c'est là Ouais c'est sûr que c'est là Qu'est-ce que tu veux toi Qu'est-ce que tu veux toi Allez hop Est-ce que vous êtes prêts pour Shangri-La Moi je suis pas sûr Je suis pas sûr que je sois prêt pour Shangri-La Très honnêtement Bon l'épisode va durer évidemment un peu plus longtemps Vous vous en doutez bien Ok c'est bien là regardez Et là je meurs et je rigole euh ok ok ok ok hop eh ben, heureusement que j'ai pas que de barre de vie Euh Ah on aurait pu rentrer par ailleurs Ah putain on aurait pu rentrer par ailleurs Incroyable Je suis juste un génie en fait Allez n'oubliez pas le like encore une fois encouragez moi parce que ça va être incroyable Direction Shangri-La Ok Ah, voilà qui est gênant. Ok, ça va, il s'est fait défoncer par mon par mon tigre. Heureusement d'ailleurs. Attendez, j'ai des trucs à récup là. Ok, très bien. Euh... Allons par là. Chasseur trouvé Ok Ok j'ai bien fait d'être allé là, il faut que je trouve 3 chasseurs On dirait un peu de l'allemand hein, euh, comme il parle hein. Oh putain Ok, excusez-moi si je parle pas trop Oh, pauvre éléphant L'ami des animaux Incroyable, c'est magnifique Let's go Ah là on est bien Ah là on est bien Allez trouvez la cloche d'illumination Incroyable Ok je peux charger comme ça parfait Allez let's go Incroyable Y'a pas un chasseur là Non Bon allez Avançons avançons Allez salut Allez salut Je défonce tout moi je défonce tout ça dégage Rien à péter moi Faites tourner les moulins prières, merde Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Voilà Ah Ça c'est gênant Alors mon éléphant je l'ai lâché euh, Il va bien l'éléphant Pas tellement Salut mon ref Oh merde Ah oui C'est réel c'est réel Là je peux Allez go Pas le temps pour vos conneries moi j'ai pas besoin de vous défoncer moi Allez hop C'est du propre Ça tourne ok superbe. On est content On va faire tourner le suivant euh, Salut Alors par contre je n'ai plus d'éléphant Oh si il est là Incroyable Incroyable Allez on s'en va Voilà. On va les laisser dans leur délire Ciao ciao Ensuite par ici Voilà Mon tigre est de retour ça m'angoisse toujours autant hein, Chambry, là. Je vais pas vous mentir Ok Par où on rentre là Par là non bah je vais te laisser là hein. Je vais te laisser là petit éléphant si ça ne te dérange pas Oh là C'est un chasseur ça Hop là Très bien ouais. Deuxième chasseur trouvé sur trois, très bien on va faire tourner le moulin Je suis sûr que je peux faire ça discrètement en vrai Ah Bah voilà Ah Pourquoi ça tourne pas Hein uh -huh. Ah Oh Incroyable <rire> Ah Ah Ah là, on est mal Ah là, on est très très mal, patron Allez, salut Ah Oh, putain Je me barre, moi Eh hey, T'as cru que j'allais affronter tout le monde ou quoi est-ce que t'as cru que j'allais affronter tout le monde sans déconner Allez, salut Ah, voilà Hop, on enchaîne Voilà Allez, salut Voilà L'éléphant est de retour. Le tigre également. Euh, J'imagine qu'il va falloir défoncer ce truc. Est-ce que t'es prêt, cocotte Je parle pas du streameuse. Hein. Allez, let's go la one again Wouh ça dégage! Bande de nulos, Bande de nulos. Allez, défonce! Allez, défonce tout! Défonce tout! Ah! C'est gênant! Allez, salut! Allez, salut! Ah, je me suis peut enflammé! Ah, ouais! Bah, voilà! Hein. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, on est mort dix fois, donc euh, on n'est pas à ça près! Hein. On s'en bat un peu les couilles! Ah, il faut recommencer en plus! Oh, la flemme! Allez! Bah c'est reparti, on va peut-être euh, essayer de mieux s'y prendre hein. Voilà, allez Allez salut y a pas beaucoup d'endurance d'éléphant en fait C'est ça le vrai problème Allez défonce On défonce, on défonce, on défonce Ah oh, c'est chiant ça C'est très très chiant ça C'est très très chiant ce qui se passe Allez, soigne Oh putain c'est oh, débile Eh hey, fils de pute Non vraiment hein Je ne comprends pas Bon en fait l'éléphant ne sert à rien il faut qu'on y aille euh... On peut pas on peut pas rush en fait Je pense qu'on peut pas rush Allez reste là éléphant de merde là ne sert à rien Allez hop Ça dégage Voilà Ah mais j'ai rien dit L'éléphant il va défoncer pour nous Eh hey, frère non mais frère aussi Je peux rien faire, je à rien, c'est un truc de zinzin. Mais laissez-moi faire quelque chose Allez, attaque Hop Mort euh... Ah ouais Ok ce qui est bien c'est que comme il respawn à l'infini c'est vraiment chouette Je n'ai plus de tigre hein, si jamais Eh hey, l'éléphant Tu peux faire quelque chose J'ai besoin de toi mon ref Derrière Allez t'es prêt à charger Charger Voilà Ça. Voilà L'éléphant il a disparu Ok l'éléphant revient à la charge L'éléphant revient à la charge L'éléphant repart Allez attaque Oh c'est abusé Je peux même pas l'éliminer frère C'est un truc de dingue C'est bon il se fait défoncer on va prendre notre temps, on n'a pas le choix, bon mon tir, il est encore mort On va lui laisser le temps de revenir Ok C'est bon ça passe, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini C'est là que ça part en cacahuète. Oh putain Oh, cassez pas les couilles Oh Au secours Oh c'est insupportable Ok il est de retour lui Il est de retour Allez attaque Attaque Tombe pas dans le vide hein. C'est par là bas frère Allez attaque Ok Alors je sais pas si à regarder ça vous paraît facile ou pas Mais moi c'est une galère C'est une galère Ok c'est bon le checkpoint parce que là j'ai pas envie de tout refaire, monsieur l'éléphant. Ah, évidemment, l'éléphant il a à l'autre bout, frère. Tu vois, en fait, je pense qu'il aurait fallu quand même rush, mais j'ai l'impression que ça a pas été pensé pour. Enfin, j'ai pas réussi. Hein. Bon, allez, mon pote, on y retourne. C'est par ici. Allez, on avance, on s'élance. Terrible, j'espère que cet épisode vous plaît, les amis. Des épisodes longs comme ça que vous profitez à fond. Allez, le combat final. Ah, la win again Ça dégage Bon bah je peux pas faire grand chose, voilà. Comme d'hab. Allez. Salut mon ref Attaque Salut mon ref. Salut mon ref Voilà Attaque le boss. Voilà. Et je le prends par derrière. Hop. Terminé, pesé, emballé. Ensuite. Et ben on peut continuer. Très bien. Je me chie dessus, mais bon. Salut. On enchaîne. Ok. Ok. On monte, on monte, on monte. On monte. Salut, mec. très détendu hein. Ah Non lui attaque Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce que tu veux toi Aïe Oh non Bah je suis mort hein. Je suis mort Oh putain Improbable Oh my god Oh c'est dur C'est dur Tire C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. Faut que j'attends juste que le, le tigre l'attaque là. Voilà, voilà, attaque, attaque, attaque, attaque. Voilà, et là j'y vais. Et là j'assassine. Ok Oh mais attendez Ah merde Oh je vois rien Je vois rien on voit rien frère On voit rien Ça a été pensé avec le cul ça par contre Vraiment Merde J'adore comme on voit rien Si vous voyez rien vraiment je suis désolé Moi c'est pire C'est très pire pour moi Allez go Pour connaître la suite il faut faire le dernier euh, tanka Et je vais être très honnête avec vous Je suis pas du tout persuadé d'en avoir envie euh, Mais bon on le, on le fera quand même On le fera quand même Mais je sais pas Mais là ça me donne pas du tout envie C'est une galère pas possible On a quand même réussi Mais bon bref ouais, C'est vrai que si près du but ce serait dommage Vous me le direz en commentaire Un paradis anéanti Il nous reste un tanka à faire Je vous avoue euh, pas terrible, bon en tout cas vous inquiétez pas On le fera pas dans le prochain épisode hein. Dans le prochain épisode du coup, et eh bien on va tout simplement s'occuper Regardez, hop, on va s'occuper Et euh, eh bien du clocher Et des trois avant-postes, ou en tout cas euh, Au moins deux. et puis après on se rapprochera De nouveau du tanka, mais bon vous avez compris le, dé le délire, oh mon dieu Quelle histoire, bref les amis voilà, J'espère que vous avez kiffé cet épisode, hein. un grand délire Un maximum de soutien je compte sur vous Le like ou le dislike, le commentaire Et la cloche si vous êtes abonné. Si vous pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. C'était Mkolo, plein de bisous et à demain 16h. Ciao tout le monde.